Bonjour et bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo. Euh, J'explique en bref, euh, pour l'instant j'ai décidé de faire une fenêtre thérapeutique d'une semaine, euh, neuroleptique, euh, donc euh, ça a arrêté mes neuroleptiques pendant une semaine, voir comment ça se passe, faire des vidéos pour... Euh, voir un peu l'évolution de comment ça se passe et mettre des mots sur ce que je ressens ou ce, ce que je vis et mettre ça publiquement pour que le public soit informé d'éventuelles choses ou d'autres. Là, euh, il, est dix, il est presque 10 heures, j'ai fait ma routine matinale. Euh, ma routine matinale, c'est simplement... Euh, Divisé du sport en 5-5-5, donc 5 minutes de méditation, 5 minutes de Qigong, 5 minutes de marche et 5 minutes de yoga. Ça a été difficile pour moi de m'y mettre parce que pour répondre à la question comment je me sens, eh bien, ma volonté revient vraiment euh, de manière exacerbée. Mon, ma joie de vivre revient aussi de manière exacerbée et c'est un truc que je dois apprendre à gérer. Maintenant, après avoir fait ma routine matinale, je ressens quand même un certain équilibre. Donc ça, ça va. Mais alors, j'ai mes idées qui partent dans tous les sens. Euh, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de... De, de, de terminer mes études, j'ai envie de, de, de faire plein de trucs sur, sur, sur mes réseaux etc etc etc et donc je suis un peu euh, tiraillée de gauche à droite en, savoir, en ne sachant pas ce que je vais faire réellement donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour mettre des mots sur ce que je ressens, sur ce que je vis maintenant et c'est ça euh, donc c'est une, une pensée en arborescence comme je l'avais dit euh, la méditation aide, j'ai fait mes 5 minutes de méditation, mais à mon avis je vais devoir faire ça euh, après la vidéo pour de, recalmer mes esprits encore un peu plus. Euh, mais à part ça, il euh, n'y a pas vraiment de grandes, grandes choses qui me gênent pour l'instant. La seule chose que j'ai remarqué ce matin, c'est que je me suis levée avec des maux de crâne D'habitude, j'avais tendance à attendre quelques heures pour que mes maux de crâne passent. Mais là, je me suis dit, pour, pour éviter du stress en plus et de l'angoisse, je vais prendre un dafalgon. Donc, j'ai pris un dafalgan, mes maux de crâne sont passés. Donc, physiquement, je me sens dans un bien-être, un peu exacerbé, mais contrôlable. Donc, voilà pour la suite. Euh, je vais continuer à faire ces vidéos parce que ça m'aide et parce que j'ai envie de mettre le public au courant de ce que c'est un suffrage euh, maintenant ici c'est pas vraiment un suffrage, c'est plutôt une fenêtre thérapeutique mais je suis une personne qui ré réagit assez vite au changement. j'ai une adaptabilité qui est fortement développée donc je m'adapte fortement au changement. Euh, et le changement qui s'opère là pour l'instant, c'est l'arrêt des neuroleptiques. Et l'arrêt des neuroleptiques m'engendre tous les symptômes que je ressens pour l'instant. Donc ça veut dire une, une joie de vivre exacerbée, euh, une pensée exacerbée aussi. Euh, mais qui par, par diverses techniques comme la méditation ou le sport, ou m'occuper de choses et d'autres, permet justement de rétablir l'équilibre euh, de cette joie de vivre et de cette pensée en arborescence. Euh, je suis bien consciente que dans ma pensée arborescente, je ne suis pas capable de tout faire en même temps et de tout faire en une journée. Donc ce que je, ce que je vais faire, c'est, je ne l'ai pas ici sur moi mais ce n'est pas grave, euh, utiliser l'hématite. Euh, l'hématite c'est une pierre d'ancrage, c'est une pierre qui est assez lourde et métallique euh, et euh, je vais soit la porter en collier, soit la porter en, en, en bracelet de cheville euh, et utilise, il ne faut pas la porter, enfin, en tout cas moi je ne la porte pas pendant toute la journée euh, mais ça me permet justement de rester ancrée et de garder une tête froide j'ai envie de dire là pour l'instant ma tête est chaude, elle part un peu dans tous les sens mais avec l'hématite je pense que ça devrait aller et ça c'est une autre astuce que je vous donne comme ça, parce que la lithothérapie, qu'on qu y croit ou qu'on n'y croit pas, ça marche quand même. Il suffit simplement d'aller chercher la pierre qui correspond aux émotions désagréables ou aux situations désagréables du moment. aller chercher cette pierre là et travailler avec cette pierre là de manière à la porter sur soi ou à simplement méditer avec la pierre dans les mains euh, si c'est par rapport à un chakra, la placer sur le chakra en question et euh, méditer avec cette pierre. Ici, si, avec l'hématite, je vais simplement la porter sur moi. Je vais la mettre en cheville parce que si je la mets au niveau trop haut, au niveau de la tête, je risque euh, d'avoir des, des vertiges ou des chutes de tension. Donc, je vais plutôt la placer au niveau de la cheville. Et au niveau de la cheville, euh, c'est plus proche de la terre. Donc, ça aide à un meilleur ancrage aussi. Voilà, euh, ça c'est mon astuce numéro 2. Et maintenant, bah, à la prochaine vidéo. Salut